Dans notre chapitre sur la proportionnalité, on peut considérer le cas des triangles. Par exemple, un triangle ABC rectangle à en B, dont on va faire varier la longueur du côté AC et voir comment varier la longueur du côté AB. Bien, si AC est multiplié par 2, alors le côté AB va être multiplié par 2. Si AC est multiplié par 3, alors le côté AB va être multiplié par 3. Et ainsi de suite Ici, on peut observer que 48 plus 480, ça fait 528, ce qui signifie que pour trouver le résultat correspondant à 528, je vais additionner 27,6 et 276. J'ai répondu à ma première consigne. La deuxième, il s'agit de construire les différents triangles. Pour cela, je commence par tracer mon côté B.A. Je sais ensuite qu'il y a un angle droit en B, donc je peux positionner mon équerre de manière à pouvoir trancer la perpendiculaire, même si je ne sais pas où elle va s'arrêter. Par contre, je sais que de A en C, il y a 4 cm, donc je peux prendre ma règle ou mon compas, partir de A et m'arranger pour que ça fasse 4 cm à la règle ou au compas. Si je considère les angles, je vais avoir l'impression que si je, double mon triangle, si je double les longueurs de mon triangle, alors les angles sont aussi multipliés par 2. Or, ici, si je mesure cet angle-là, 10, 20, 30, 40, 50, 55, ça fait 55 degrés en A. Et en l'angle C, l'angle C fait 10, 20, 30, 34, 35. Ici, 35 degrés en arrondissant et 55 degrés en A. Si j'agrandis mon triangle ABC, les côtés sont bien agrandis dans la même proportion, mais... Mon angle qui faisait l'angle en A qui faisait 55 degrés, 10, 20, 30, 40, 50, fait toujours 55 degrés. Et l'angle C qui faisait 35 degrés au départ, une fois que j'ai agrandi, il fait toujours 10, 20, 30, 34, 35 degrés. Donc attention, les longueurs sont bien multipliées d'un certain facteur, mais les angles, quant à eux, ne bougent pas, ils restent toujours les mêmes. Troisième consigne, on me demande de compléter la troisième ligne. Donc ici, AB sur AC, c'est 2,3 sur 4. 2,3 sur 4, 2,3 divisé par 4, je trouve que ça fait 0,575. Dans le deuxième triangle, je dois donc faire 4,6 sur 8, et je trouve 0,575. Troisième 4 triangles, triangle, je fais 6,9 sur 12, et je trouve 0,575. Ça commence à faire beaucoup pour que ce soit juste une coïncidence. Je continue à calculer pour chacun des triangles. Et ce n'est évidemment pas du tout une coïncidence, mais résulte du fait que nous sommes dans un tableau de proportionnalité et que donc les valeurs de la deuxième ligne divisées par celle de la première, ça donne un nombre qui est toujours le même, qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et bien, ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qui va correspondre à un élément mathématique qu'on appelle le cosinus, cosinus de l'angle A qu'on va donc définir comme étant le quotient, ici, de AB sur AC. Et il faudra faire bien attention, pour ne pas se tromper dans les côtés, de repérer d'abord l'angle droit du triangle. Donc évidemment, il faut être dans un triangle rectangle. Une fois que j'ai l'angle droit, je repère le côté d'en face qui s'appelle l'hypoténuse, et celui qui sera au dénominateur. Dans le cosinus. Et ici, je suis en train de parler de l'angle A. À ce moment-là, le deuxième côté de l'angle, c'est l'angle AB. Le pardon, deuxième côté de l'angle, c'est le côté AB, celui qui va vers l'angle droit. Cosinus de l'angle A égale côté adjacent sur hypoténuse. Ainsi, le cosinus, c'est un outil mathématique qui va nous permettre de trouver une longueur manquante dans un triangle rectangle quand on connaît un côté et un angle. Ce côté manquant, c'est soit l'hypoténuse, comme ici, soit le côté adjacent, comme ici. La première étape, c'est de commencer par la formule. Je rappelle qu'on est en train de considérer le cosinus, donc ici, cosinus de l'angle B, et j'ai dit, attention, commencez par repérer bien l'angle droit, donc ici, c'est l'angle en A, et à partir de là, l'hypoténuse, qui va nous permettre ensuite de repérer le côté adjacent à l'angle qu'on connaît. Et on va donc écrire égal le côté adjacent c'est AB, l'hypoténuse c'est BC. Première étape la formule. Deuxième étape, ce que je connais, je le remplace. Cosinus de l'angle B 27 degrés égale AB 5,2 cm sur BC que je ne connais pas. Troisième étape, c'est comme sur une équation, je vais chercher à trouver à la fin combien vaut BC. Et bien donc il doit être en haut et à gauche. Ici je vais commencer par multiplier par BC à droite. BC multiplié par BC divisé par BC, ça se simplifiera. Puisque je multiplie par BC à droite, alors il faut aussi que je multiplie par BC à gauche pour que mon équation reste équilibrée. Ça me donne à gauche cosinus 27 degrés fois BC égale à droite 5,2 fois BC divisé par BC. Donc 5,2 tout court. Ensuite, je veux arriver à BC. Donc je vais diviser par cosinus 27 à gauche, puisque je divise par cosinus 27 à gauche, alors je divise aussi par cosinus 27 à droite pour que ça reste équilibré. Il me reste à gauche cosinus 27 divisé par cosinus 27, il reste baissé 5,2 divisé par cosinus 27, ça s'écrit 5,2 sur cosinus 27 degrés, dont je peux trouver une valeur approchée à la calculatrice. Deuxième cas de figure, quand je cherche le côté adjacent et non pas l'hypoténuse, il n'empêche que... Je commence par repérer bien l'angle droit et donc l'hypoténuse, ici qui s'appelle B'C'. On me parle de l'angle B', enfin, l'angle que je connais, c'est B', donc je vais aussi pouvoir considérer le côté adjacent. J'écris d'abord ma formule, donc cosinus de l'angle B' égale le côté adjacent, c'est A'B', sur l'hypoténuse, c'est B'C'. Deuxième étape, je remplace ce que je connais, donc cosinus de 27 degrés égale A'B', je ne le connais pas, sur B'C', 17,4. Troisième étape, je me rappelle que je veux avoir à la fin A'B' égale. Pour ça, je commence par multiplier par 17,4 à droite, et pour mon équation reste équilibrée, je multiplie par 17,4. À gauche, ce qui me donne à gauche cosinus 27 degrés fois 17,4, et à droite, a'b' fois 17,4 divisé par 17,4, il reste a'b'. Cosinus 27 fois 17,4 égale a'b'. Si je lis de droite à gauche, ça dit a'b' égale cosinus 27 fois 17,4. Dont je peux trouver une valeur approchée, à la calculatrice mais l'étape la plus compliquée c'est d'arriver jusqu'ici. Tant qu'à faire d'être avec les triangles dans le chapitre sur la proportionnalité je vais considérer un troisième cas de figure où j'ai deux triangles imbriqués l'un dans l'autre tel que un côté du premier triangle est parallèle à un côté du deuxième triangle. Ici IH est parallèle à EF. À ce moment là je vais avoir encore un outil qui va me permettre de calculer les longueurs manquantes grâce à la proportionnalité. Je vais avoir trois fractions égales, le côté du triangle rouge par rapport à ce côté du triangle bleu qui va être égal à ce côté du triangle rouge par rapport à ce côté du triangle bleu qui va être égal à ce côté du triangle rouge par rapport à ce côté du triangle bleu. Ainsi, GH sur GE égale GI sur GF égale HI sur EF. C'est la première étape, comme d'habitude, celle où je marque simplement la formule. La deuxième étape, je remplace les valeurs que je connais. GH, c'est 1,8, sur GE, c'est 6, égale GI 1,2 sur GF, que je ne connais pas, égale HI, que je ne connais pas, sur EF, qui vaut 7. Et à partir de là... Je vais et, et, et, appliquer l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire que pour trouver GF, il suffit de faire 6 fois 1,2 divisé par 1,8. GF est égal à 6 fois 1,2 divisé par 1,8 et je trouve que ça fait 4. Pour trouver HI, je vais procéder de la même manière, c'est-à-dire que j'ai 1,8 sur 6 qui est égal à HI sur 7, et que donc, pour trouver HI, il suffit que je fasse 7 fois 1,8 divisé par 6. HI égale 7 fois 1,8 divisé par 6, et je trouve ici que ça donne 2,1.